Député, qui caché aussi, chère Isabelle, Madame la Présidente, chère Valérie, Monsieur le Président, cher Jean-François, Mesdames et Messieurs, chères provinoises et provinois, deux choses nous rassemblent ce soir sur le parvis occidental de l'Église saint croix Le lancement du chantier de ce qui sera le chantier de la décennie et une exposition dédiée au grand chantier du patrimoine, une exposition que vous allez découvrir dans quelques minutes, qui remet merveilleusement bien en perspective ce qui a été entrepris et réalisé depuis un peu plus de 30 ans à Provence. Une exposition qui rappelle que le patrimoine, c'est infini et que la satisfaction profonde du travail accompli, ne doit jamais faire oublier qu'il reste à faire. Et c'est justement ce que nous allons faire. Une exposition qui a bénéficié, et je les en remercie très chaleureusement, du concours de Luc Duchamp, Yves gradley Christine et François Marchand, sans oublier nos photographes pour la photographie, nos Jean-François, Jean-François Bénard et Jean-François Leroux. Cette exposition sera présentée trois week-ends successifs, à titre exceptionnel, dans l'écrin de cette église si chère au cœur des Provinois et dont les travaux de restauration débutent. Lorsque l'on songe à l'église Sainte-Croix, on se pose trois questions. Pourquoi est-elle fermée depuis si longtemps Est-elle la plus belle église de Provins Et est-ce qu'un jour elle nous sera rendue Samedi dernier, vous étiez très très nombreux, plus de 25 000 selon la police, donc c'était au moins 30. Lors d'une soirée unique qui restera mémorable tant elle a permis une communion des Provinois avec leur patrimoine, j'ai évoqué la sidération de la nuit du 9 au 10 avril 1983, lorsqu'une courtine des remparts s'est effondrée. Les remparts, vous le savez, en 800 ans, Sainte-Croix 900 ans. Et à l'aube des années 1980, après plusieurs siècles de négligence, il faut bien l'avouer, la situation devenait préoccupante et cette église était devenue un chef dœuvre en péril. Depuis son édification, à compter de 1154, la chapelle des Ponts, devenue église Sainte-Croix, en lien avec le retour des croisades d'un éclat, d'un morceau de la vraie croix, à traverser les siècles. Du temps de son édification, au 12e et 13e siècle, en passant par le temps de son agrandissement au XVIe siècle, l'histoire de cette église est l'histoire d'une lutte incessante, c'est l'histoire de Provins d'ailleurs, d'une lutte incessante contre l'instabilité des sols, l'eau et le feu. Une lutte dont elle semblait être sortie victorieuse, et pourtant, cette année 1983 était décidément maudite, puisque l'église est fermée au public pour entreprendre une campagne de consolidation et de stabilisation du sol avec la pose de micropieux. C'était indispensable pour combattre les désordres de structure, l'instabilité du clocher et le risque de basculement définitif du chevet. Cela n'a pas suffi à la maintenir ouverte au public. Les verrières monumentales avaient été déposé dès 1979, et les derniers offices ont eu lieu au début des années 80. Depuis lors, les Provinois espèrent sa réouverture. Il aura fallu attendre que la politique patrimoniale produise patiemment ses effets, il aura fallu s'attaquer au rempart, à la tour Notre-Dame-du-Bas, à la tour César, au caveau du Saint-Esprit, à la Grange-Odîme, à l'église saint ayoune et son prieuré, et à la collégiale Saint-Quierre. Aujourd'hui, l'église Saint-Croix est le dernier grand monument historique appartenant à la ville, qui nous reste à conforter et à sauver pour lui rendre sa majesté. Aujourd'hui, après trois décennies d'efforts portés par les élus provinois, au premier rang desquels Alain Perfit et, surtout peut-être, Pasteur Jacob, le moment Saint-Croix advient. C'est un moment qui ouvre une phase de plusieurs années de travaux. Il faudra la même constance, la même passion, la même persévérance pour parvenir à achever ce chantier. Mais une chose a changé. Nous savons que c'est désormais irréversible. Pourquoi Parce que précisément, la convention cadre signée en 2019 en fait la priorité des priorités. Parce que les subventions de nos partenaires, État, qui a toujours été là, il faut le souligner, Beaucoup l'État, mais sur ce sujet du patrimoine dans le province, l'État a toujours été présent. Et sans l'État, on aurait été évidemment beaucoup moins vite et beaucoup moins loin. La région, l'île-de-France, et Valérie était présente, vous vous souvenez, pour la signature de la Convention 4, qui était un grand moment pour prioriser sa taille. Le département, depuis quelques années, est lui aussi présent. Parce que. Les subventions, et c'est important d'être présent quand on signe les conventions cadres, mais c'est important aussi que les subventions soient notifiées. Et elles le sont pour les trois premières tranches de travaux qui s'étaleront de 2022 à 2025. On ne peut se lancer dans des chantiers titanesques de cette nature que si on a de la visibilité, que si on a de la profondeur. Nous l'avons grâce à l'État, grâce à la région Ile-de-France et grâce au département de seine marne Les planètes sont donc alignées et la ville fait chaque année un effort considérable sur son budget. Je pense pouvoir dire que notre ville, province, déjà si belle, l'est de plus en plus. Elle l'est pour, euh, évidemment, le bonheur des provinois, leur fierté aussi. Elle l'est bien au-delà pour le bénéfice de l'humanité tout entière, puisque depuis le classement de province sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les circonstances, et les hasards ont abouti à ce que ce chantier s'ouvre l'année du 20e anniversaire UNESCO de Provence. Quel émouvant symbole de songer que cette église, dont je pourrais dire si je n'étais pas maire, qu'elle est la plus belle du coin, sera demain aussi majestueuse qu'elle ne Toutes celles et ceux qui ont été baptisés ici, qui y ont fait leur communion, voir leur confirmation <rire> qui s'y sont mariés ou dont les parents s'y sont mariés vont pouvoir redécouvrir ou découvrir, ou découvrir à quel point cette église est impressionnante par ses volumes sa lumière, par ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas encore les trois tranches de travaux qui débutent permettront de restaurer le bas côté nord qui est ici dans sa totalité de restaurer le vaisseau central de la nef, il est ici, et de restaurer le bas-côté sud. En un mot, la partie occidentale de l'église sera restaurée dès 2025, et dès 2025, une partie de l'église sera ouverte au public. Dès à présent, nous travaillons sur la seconde phase du programme qui concernera la suite de la nef et le cœur ceinturé d'un double déambulateur. La suppression de la voûte en carreaux de plâtre du XIXe siècle, qui, c'est un petit miracle, il en arrive, s'est effondré durant le premier confinement, permettra à terme de retrouver la beauté des trois berceaux en bois peint du 16e siècle, en particulier celui qui porte les armoiries d'Henri IV, réalisé au moment de son décès. Un jour aussi, les quatre verrières du 16e siècle, déposées en 1979, entreposés au laboratoire de recherche du monument historique de champs, reviendront ici, chez elles, dans leur église. Je sais que certains, mon regard se tourne vers Pierre Bénard, que j'ai vu, qui est, qui est là. Je sais que certains regardent, euh, M. le Président, de me croit au regardent l'ampleur du chantier, ont pu douter que cette promesse serait tenue. Il le dit aujourd'hui, mais je sais qu'il a douté, vous êtes nombreux à l'avoir douté. Cette promesse, elle sera tenue, car il faut toujours veiller à tenir cette promesse. Et cette promesse est aussi un devoir, le devoir de transmettre à celles et ceux qui viendront une part de notre identité profonde. Le projet Sainte-Croix, conjuguera la sacralisation de cette église, comme nous en sommes convenus avec le père-évêque et la paroisse, et un projet culturel, artistique et muséographique. Sur le chemin entre la Villotte et Saint-Aioul, Sainte-Croix viendra renforcer le rayonnement patrimonial et touristique de Provence. À l'issue des trois prochains dimanches, l'église Sainte-Croix, devenue au fil des années de sa fermeture euh, comme une étoile, un objet de désir refermera ses portes au public quelques années pour mieux les rouvrir et redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être aux yeux de toutes et aux yeux de tous la plus grande église propre. Je vous remercie. de notre département. Je suis très heureux d'accueillir et je, pense, je suis très heureux à titre personnel et je pense que beaucoup partagent ici ce sentiment que ce soit lui qui soit là comme président du département aujourd'hui. Merci Olivier. Monsieur le ministre, mon cher Christian, madame la madame la présidente de la région de France, ma chère Valérie, le maire, mon cher Olivier, mesdames et messieurs les élus, et une mention toute particulière pour ma vice-présidente en charge de la culture, ma chère Véronique. Mesdames et messieurs, j'avais un dilemme. À la même heure, c'était soit Provins, soit Montion, où c'était l'ouverture du château de Jean-Claude Brialy, qui est ouvert au public dans sa totalité. À partir d'aujourd'hui, dans ces journées du patrimoine, je me dis, qu'est-ce que je fais mais comme c'était Sainte-Croix et que j'avais appris par ailleurs que Christian avait fait sa confirmation à Sainte-Croix, je me suis dit, je me dois d'être là. Non, plus sérieusement, c'était aussi la volonté qui était la mienne de vous marquer tout l'attachement que je peux avoir pour euh, Provins. Vous savez, quand on est président du département, et c'est normal, on voit des trésors partout. Partout, partout. Mais je reconnais qu'il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Ce qui fait quand même l'histoire de notre département. Paul Vicomte en fait partie, Fontainebleau en fait partie, la cathédrale de Meaux en fait partie. Mais Provins a toute sa place. Et je crois que, à la fois les Provinois, bien entendu, et les célé les Franciliens, mais je crois que l'ensemble des Français et l'ensemble du monde entier reconnaissent <rire> la chance que vous avez d'être à Provins, d'avoir un tel patrimoine qui fait que nous, ça nous oblige, nous, décideurs publics. Et nous nous devons d'être présents à chaque fois que la demande a été faite. Je suis euh, rassuré que mes prédécesseurs aient, aient accepté chaque année euh, d'accompagner la réhabilitation de Sainte-Croix en hauteur de 200 000 euros sur une période de 10 ans. Et... Mais euh, ce n'est que la normalité. Car, Provins, qui accueille plus d'un million de visiteurs aujourd'hui, c'est de l'attractivité pour notre département. Donc, on se doit à chaque fois de répondre. Présent. Et puis, je suis obligé de vous dire aussi que mon premier vice-président, en charge de l'aménagement du territoire, de ses contrats, d'aide à l'égard des, des mairies, qu'elles soient rurales, urbaines, suburbaines, il est derrière moi. Donc je vais vous dire que quand il me présente un dossier pour Provins, mmh. ma foi, je lui dis n'oublie pas mot <rires> Et du coup, tout ça s'arrange bon. Non, plus sérieusement, on essaie d'avoir encore une fois une politique équilibrée entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest du département. Ce département est grand, plus grand d'Ile-de-France, certains s'est pensent que c'est le plus grand de France. Pas du tout, hein. on est dans les 40 premiers, mais on n'est pas le plus grand département de France. Mais une chose est sûre, on est le plus beau de France. Provins, après une ville qui m'est très chère, qui est la commune de lisy sur ourc dans le haut du département qui est ma commune, Donc, je dirais natale, Provins est la plus belle ville de Sénémar. Je suis demain pour les deux. Merci à tous. Ah mes chers amis, Monsieur le ministre, cher Christian, Monsieur le maire, cher Olivier, Madame la députée, chère Isabelle, pardon j'ai oublié l'État, Madame la prophète, Monsieur le président du département, Madame la vice-présidente du département. Alors moi je ne suis pas venue toute seule non plus, hein. Je suis venue avec les Séné-Marnais de l'Étape, je suis venu avec Eric Jeunemaître, qui est le président du comité régional du tourisme, et je suis venue aussi avec Sébastien Drobigny, qui est élu, vous le savez, de cette belle intercommunalité. Et tous les deux agriculteurs, parce qu'il en faut aussi hein, des agriculteurs à, à la, au conseil régional. Alors il se passe tellement de choses à Provence en ce moment, que je pourrais y être toutes les semaines. D'ailleurs, je presque en train de me demander si je vais pas essayer de regarder une petite location dans le coin. Parce que quand j'ai dit à Olivier Labenca la semaine dernière, « Zut J'ai déjà une inauguration prévue de longue date. » Au moment où tu inaugures les remparts, il m'a dit « Mais ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas, la semaine prochaine c'est Sainte-Croix » Et puis ensuite, ben, le 3 octobre, ce sera l'électrification de la ligne P. Grand triomphe commun de toutes les personnes qui sont euh, ici euh, parce qu'on s'est battu avec le grand est pour obtenir cette électrification puis vous allez voir arriver les nouveaux trains parce que l'électrification va avec les nouveaux trains et donc vous allez euh, atteindre euh, la, la même dignité toutes les villes euh, de l'île de France, c'est-à-dire des trains électriques. Alors, ce n'est pas la bonne année, parce que c'est l'année où l'électricité augmente beaucoup, mais pour la planète, planète c'est quand même mieux que d'avoir des vieux trains diesel, et puis vous verrez, ils sont beaucoup plus ponctuels, les trains neufs, ils sont magnifiques. Donc, il se passe un nombre de choses à Provins incroyables. Euh, et c'est vrai, et ce qui a été dit par, par Olivier, par Jean-François, est tout à fait juste, Provins est une ville magique est une ville à part dans ma région Île-de-France. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Umberto Eco. Umberto Eco a écrit, mais vous le savez sans doute tous, puisque vous êtes du Provinois, mais il a écrit « Jamais été à Provence, point interrogation Lieu magique. Même aujourd'hui, on le sent. Vous verrez, lieu magique, encore tout parfumé de secret. » Alors j'ai trouvé que cette phrase, elle était particulièrement adaptée pour ce soir, puisque moi, je n'ai... Je ne suis jamais entré dans l'église Sainte-Croix. Et pourtant, hein, je suis venu plusieurs fois à Provins. 23 fois. Ah, 23 fois, c'est pas mal. C'est la 23 23e fois. Bon, ben, ça sera la 24 e dans quelques semaines. Donc 23 fois à Provins. Et j'ai vu beaucoup d'églises. D'ailleurs, j'avais demandé à Christian Jacob la première fois quand je suis rentré dans Saint-Ayoul, si son fils s'appelait Ayoul, et s'il avait donné des prénoms euh, provinois euh, à ses enfants, il m'a dit oui c'est pas facile à porter <rire> donc voilà donc euh, effectivement euh, on, la, la région a été au rendez-vous de toutes les aventures de restauration du patrimoine de Provins parce que le patrimoine de Provins est juste absolument magnifique parce qu'il y a un million de visiteurs à Provins parce que c'est vraiment une, une pépite régionale parce que le moyen-âge est, est au cœur aussi de l'histoire de la région Île-de-France et euh, un jour, je vais vous raconter une petite anecdote, il ne faut pas la raconter, mais comme on est entre nous. Un jour je voyais Anne Hidalgo, puis Anne Hidalgo, elle voulait pas que la région ait un comité régional du tourisme, parce qu'elle a elle-même un office du tourisme de Paris. Et elle me disait, mais finalement, dans la région Île-de-France, à part Paris, qu'est-ce qu'il y a à voir Véridique. Je ne voulais pas parler, je ne pas parler de Volvicomp, je ne vais pas parler de Versailles, je ne vais pas parler du musée de la Grande Guerre, je ne vais pas parler des impressionnistes. Je ne pas parler de Provins, mais du coup, j'ai nommé euh, le conseiller régional de Provins euh, président du comité régional du tourisme, Voilà, pour lui rappeler qu'il y avait quand même des magnifiques choses partout dans la région, et singulièrement en Seine-et-Marne, où nous avons quand même la première crypte mérovingienne, aussi à joie dont on n'a pas parlé. Donc le Moyen-Âge, évidemment, ici à Provins, c'est toute une histoire, et ça nous ancre euh, effectivement dans un, dans un moment où... Euh, Provins était une ville de foire, Provins était, était un grand carrefour, et ça l'est aussi, et ça l'est toujours. Voilà. Et c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Alors c'est vrai que la région a été, euh, a été là quand vous avez eu besoin. Euh, avant c'était un petit peu moins le cas, puisque les, les territoires ruraux n'étaient pas, pas au cœur de la stratégie culturelle. Parce que le patrimoine n'était pas au cœur de la stratégie culturelle de la région. Et moi je n'opposerai jamais la création et le patrimoine. Je pense que les deux vont complètement ensemble. Je pense que c'est à travers ce que nous avons été, à travers notre histoire que l'on peut se projeter pour, pour devenir, pour devenir ben, ce que notre avenir nous appelle à devenir, c'est-à-dire un peuple de créateurs. Donc je crois qu'on n'oppose pas les deux. Et c'est pour ça que la région, dans le dernier mandat, a mis 75 millions d'euros dans, dans la restauration du patrimoine. Et c'est pour ça aussi que nous avons une politique culturelle extrêmement active, de plus de 100 millions d'euros par an, je tiens à le dire, parce que les gens n'ont pas du tout l'idée de ces, de ces montants. Parce que je crois que la culture, elle est au cœur hein, bah, de la cohésion nationale, de la cohésion sociale, de la cohésion régionale. Et donc c'est pour ça que je veux absolument qu'on qu soit au rendez-vous de la restauration du patrimoine, y compris du patrimoine religieux. Parce que pour les villages, c'est extrêmement cher. Il y a beaucoup de maires qui sont ici. Extrêmement cher de rénover les, les églises. Et une église, c'est beaucoup plus qu'un lieu de culte. C'est finalement l'identité d'un village. Et c'est souvent là où, où se passent tous les événements culturels et beaucoup d'événements de convivialité dans l'église ou autour de l'église. C'est pour ça que nous avons voulu être au rendez-vous, et que nous avons rénové des dizaines de petites églises villageoises, et on va, bien évidemment, continuer. Voilà, alors, les grands chantiers du patrimoine, c'est un très beau thème pour une exposition, cher Olivier. Euh, Olivier il aurait pu mettre les grands chantiers tout court, hein, parce que c'est un bâtisseur, et en cela, je crois qu'il il, euh, s'inscrit vraiment dans, dans la lignée, et je crois que en, Christian en est très fier dans la lignée euh, d'Imperfit, et surtout jacob qui œuvrent en permanence à rendre leur ville et leur territoire plus beau voilà Et évidemment pour dire aussi que avec jean-françois paré on est toujours la main dans la main c'est important d'avoir un département une région la main dans la main parce que ça évite ben, de, de faire deux fois la même chose ou de tirer à U et à dia nous on est complètement alignés et du coup ben, ça va beaucoup plus vite et vous savez que le vrai problème de l'administration française c'est quand ça va lentement mais ici à provins on ne peut pas aller lentement, parce que quand on a un maire, une députée, euh, un ancien député, qui vous appelle à peu près trois fois par jour pour savoir pourquoi ce n'est pas déjà signé et pourquoi les travaux n'ont pas déjà commencé, bah évidemment c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'à Provins, tout va trois fois plus vite qu'ailleurs. Et je suis très très heureuse aujourd'hui de découvrir enfin Sainte-Croix. Merci à tous. Alors, monsieur le ministre, mon cher Christian, madame la sous-préfète, chère cher Laura, madame la présidente de la région, chère Valérie, monsieur le président du département, mon cher Jean-François, madame la vice-présidente, chère Véronique, et monsieur le maire, mon cher Olivier. Alors, Sainte-Croix résonne doublement à Provins ce soir. L'institution Sainte-Croix que des générations d'enfants de Provins et d'ailleurs ont fréquenté et continuent de fréquenter. Et évidemment l'église Sainte-Croix, cette église mystérieuse, fermée au public depuis plusieurs décennies comme l'a rappelé Olivier. Une église en plein cœur de ville, dans laquelle nous sommes si nombreux à avoir souhaité entrer pour se rendre compte de ce que contient son enveloppe architecturale Monumental. Dans une ville où perdure le souvenir de Prosper Mérimée, qui a l'initiative de la législation française en matière de classement des monuments historiques, il est naturel que le patrimoine soit une priorité. Je dois vous avouer que comme beaucoup d'entre vous ce soir, je suis assez époustouflée, époustouflée pardon, du travail qui a été engagé ici, pour le patrimoine de Provins, et d'ailleurs Olivier nous en a fait la liste tout à l'heure. Je sais que les Provinois ont souvent une détermination sans faille, mais que cette volonté soit partagée au fil des années, pendant tout ce temps, par les élus, les chers Christians en tête, et avec eux, avec toute la population, cela mérite d'être salué. Ce qui est singulier également, c'est cette capacité à bâtir, et vous l'avez dit tout à l'heure, des coopérations. Avec l'État, chère Laura, dont je note qu'il est parfois justement critiqué, mais qui n'a jamais renoncé à la belle ambition provinoise en matière de patrimoine. La région, chère Valérie, toujours à nos côtés, ainsi que le département, cher Jean-François. Nos deux grandes collectivités sont également toujours au rendez-vous. Il y a tellement d'endroits où il manque de coopération qui empêche d'avancer, on se l'est dit tout à l'heure, qu'il faut se féliciter de ces belles synergies extrêmement positives. S'en féliciter pour Provins, elle-même d'abord, pour notre territoire, mais aussi pour la France. Car à chaque fois, qu'un monument est conforté et sauvé, c'est une partie de notre identité que nous défendons et que nous revendiquons c'est vrai d'une manière générale et encore un peu plus vrai ici dans la seule ville de france classée dans son intégralité de son périmètre urbain au patrimoine mondial de l'humanité et ça c'était en 2002 le président chirac était présent pour la cérémonie du classement je sais que cela fait plaisir à beaucoup d'entre vous d'évoquer ce souvenir. Il me reste tout simplement à souhaiter, ce soir à Provins, et eh bien à souhaiter et à remercier et à féliciter eh bien ses élus, ses habitants, et fêter un excellent 20e anniversaire de ce si beau classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bravo et merci. <rire> parce que personne ne peut contester ce qu'il va, qu va dire, hein, parce que personne ne parle après. Et l'inconvénient, c'est que tout a été dit. Donc euh, voilà, je vais pas essayer de. Je vais essayer d'être très bref. Monsieur le ministre, madame la députée, madame la présidente de la région et de France, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion que je m'exprime devant vous ce soir, tant le cadre qui est proposé aujourd'hui est exceptionnel. Exceptionnel par sa beauté et son histoire, mais exceptionnel également par sa rareté, puisque peu de personnes ont eu le plaisir de pénétrer dans cet édifice au cours des dernières décennies. En ces 39e journée européenne du patrimoine, je souscris bien sûr à tout ce que vous avez exprimé sur l'importance de la culture et de la conservation du patrimoine. Il y a quelques jours encore, le préfet de Seine-et-Marne, à l'occasion de l'inauguration de la fin des travaux des remparts, évoquait la dynamique partenariale particulièrement forte qui unit la ville de Provins, le département de Seine-et-Marne, la région Île-de-France, l'État et même l'UNESCO pour la préservation du patrimoine provinois. Cette exposition dossier qui retrace 40 années de grands chantiers de conservation et restauration des monuments de Provins on est la parfaite illustration. Mesdames et Messieurs les élus, je salue de nouveau votre engagement et votre détermination à préserver ces trésors patrimoniaux afin que les générations futures puissent se nourrir de l'histoire de leur territoire et je vous renouvelle l'engagement de l'État à participer à vos côtés à cette grande et belle entreprise. Je vous remercie. C'est bien ici. C'est ouais, hein. une partie